Le calendrier de l'Avent 2016 de Totti Pies. Jour 19 Toto écrit une lettre à Jésus la veille de Noël. Petit Jésus, si cette année tu me ramènes un vélo, je te promets d'être sage durant un mois. Il relit sa lettre et se dit. Un mois, c'est beaucoup. Je pourrais jamais tenir aussi longtemps. Il réécrit « Petit Jésus, si cette année tu me ramènes un vélo, je te promets d'être sage durant une semaine. » Il trouve que c'est toujours trop. Il réfléchit et se dirige vers la crèche sous le sapin. Il prend la figurine de Marie, monte dans sa chambre et la met sous son oreiller. Il écrit alors, « Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère, achète-moi un vélo cette année. »